Chers étudiants en communication de l'ICPA, bonjour et bienvenue dans ce nouveau Creative Contest. L'objet du Creative Contest de cette année est donc le PMU, le Paris Mutuel Urbain. Le PMU, c'est une entreprise un peu particulière. C'est une marque que tout le monde connaît, mais en réalité, on ne connaît pas vraiment son fonctionnement. L'entreprise, c'est une, entre... une entreprise engagée dont la vocation est le financement de 60 000 emplois directs et indirects au sein de la filière hippique française. Le PMU, c'est aussi une entreprise technologique. Ça, on ne le sait pas, mais. Contrairement à ce que vous voyez en bas de chez vous, les fameux bars PMU qu'on a tous en tête, le PMU c'est une entreprise digitale, c'est une entreprise technologique dont le métier en fait est de gérer des flux financiers entre les parieurs et l'entreprise et puis de redistribuer l'ensemble des paris. Et donc on a une dimension technologique extrêmement puissante, mais ça ne se reflète pas dans notre marque employeur, c'est-à-dire qu'en termes d'attractivité, les gens ne pensent pas toujours au PMU et notamment sur ses profils très technologiques. Et donc, on serait très heureux de vous faire travailler cette année sur la marque employeur du PMU et notamment sur toute la partie stratégie de contenu sur les réseaux sociaux. Puisqu'on le sait aujourd'hui, les réseaux sociaux, ils sont fondamentaux, notamment pour attirer les talents. Et euh, nous, on a donc cette, euh, cet enjeu sur une population de talents sur les métiers de la tech entre 25 et 35 ans. Et donc, ce qu'on souhaiterait travailler avec vous, c'est comment attirer ces, ces talents, comment développer des contenus qui leur donnent envie de rejoindre le PMU. Et c'est là-dessus où on compte sur vous. J'ai hâte de lire ce que vous allez produire. Et comme on dit au PMU, que les meilleurs gagnent.